L'heure espagnole est une comédie musicale adaptée de la pièce de théâtre de Franck Tout commence au XVIIIe siècle dans l'horlogerie de Torquemada à Tolède. Conceptionne la femme de l'horloger profite de l'absence de son mari pour faire venir son amant. On retrouve ici le trio femme mari amant très populaire au e siècle et propre au vaudeville. Ici s'agrémente un quatrième personnage. Alors l'histoire peut paraître assez anodine, mais Ravel parvient tout de même à nous faire transmettre des émotions essentiel et profond. Quant à la musique, c'est donc une composition de Maurice Ravel dont vous connaissez tous le boléro. Ici, si le compositeur s'amuse sur un motif entêtant. Et bien, avec l'or espagnol, c'est pareil. Ravel joue sur la musique et sa rythmique. Il transforme l'horlogerie en un nouveau terrain de jeu où montre et horloge sonnent et résonnent pour ridiculiser encore davantage le triangle comique. Le rire est ainsi provoqué par la musique et non par le texte. Il redonne ici vie à l'opéra bouffe italien qui jouait lui-même sur les capacités comiques de l'orchestration. mise en scène est dirigée par James Bonas et Grégoire Pont. Ce dernier apporte un œil original à la pièce, celui d'un illustrateur. Spécialiste du jeune public et connu pour son univers féerique et mystérieux, Grégoire Pont s'attachera à faire voyager le spectateur de l'heure espagnole à travers un décor très poétique et visuel. Les arts se mélangent, se nourrissent à travers esthétique du dessinateur qui côtoie avec précision la partition de Maurice Ravel.